Selon les magazines féminins, la question de la pilosité est au centre des intérêts de la femme moderne. Oui. Au fait, saviez-vous qu'on s'épilait déjà au Moyen Âge Allez, aujourd'hui à l'Histoire nous le dira, en collaboration avec Actuel Moyen Âge, en l'occurrence ici Florian Besson, on parle des femmes qui s'épilent pour les hommes au Moyen Âge. J'ai plein d'amis antiquisants-antiquisants, donc j'ai comme pas le choix de rappeler que l'épilation féminine est bien attestée durant l'Antiquité gréco-romaine. Ovide, dans son art d'aimer, écrit ainsi aux femmes qu'un bouc farouche ne devrait pas loger sous vos aisselles et que vos jambes ne devraient pas être hérissées de poils rudes. L'Occident médiéval hérite de cette vision. Au Moyen Âge, plusieurs traités parlent de ce genre de pratique. Henri de Monteville, célèbre médecin du 14 siècle, mentionne ainsi plusieurs méthodes d'épilation, avec une pince, avec de petits ciseaux ou encore avec des crèmes dépilatoires. Il cite plusieurs recettes, l'une est faite à partir de sang de chauve-souris, l'autre à partir de chaux vives et de piment. Ouais, on sait que ça donne pas vraiment envie, non. Cette deuxième recette est explicitement attribuée par Mondeville au médecin Avicenne, de son vrai nom Ibn Sina, un médecin persan dont l'énorme traité de médecine est l'ouvrage le plus utilisé pendant toute la période médiévale. L'épilation vient donc de l'Orient du monde arabe. Ce n'est pas qu'une vision de Mondeville et d'autres textes confirment cette idée. Oussama ibn Munkid est un émir syrien qui vit en Orient au 12e siècle et côtoie de près les francs du royaume de Jérusalem. Dans sa belle autobiographie, il rapporte une anecdote hilarante. Un chevalier franc rentre dans un hammam et voit que l'employé du hammam, un musulman, est intégralement épilé. Il s'exclame alors, Salim oh comme si doux, fais-moi pareil Ravi du résultat final, il se précipite chez lui, ramène son épouse et demande au barbier de lui faire la même chose. Pour Oussama ibn Moutkine, il s'agit surtout de se moquer des francs représentés comme des gens sales familiers des usages jaman et pas assez pudique apocryphe ou véridique l'anecdote souligne quoi qu'il en soit un certain intérêt des occidentaux pour les pratiques dépilatoires de l'orient en Occident, ces pratiques ne sont pas forcément très bien vues, pour deux raisons. D'abord, un certain nombre de théologies condamnent toutes les pratiques qui modifient le corps. Si Dieu nous a voulu poilus, s'enlever les poils revient à aller contre la volonté divine. On critique ainsi les tatouages, le maquillage et bien sûr l'épilation. Plus généralement, le poil est un signe de force. Les rois mérovingiens vont jusqu'à mettre des cheveux dans leurs seau. Le poil est signe de virilité, de fertilité, il est le symbole de l'âge adulte. Sous les mérovingiens encore, un garçon devient un homme lors de son premier rasage. Au 16e siècle, les autochtones sont du coup décrits comme des enfants puisqu'ils sont imberbes, ce qui justifie en partie leur exploitation. Avoir des poils, c'est donc être un homme, ce qui revient à dire qu'être une femme, c'est ne pas avoir de poils, et c'est comme ça que se construisent lentement les pratiques contemporaines. La majorité des femmes s'épilent, la majorité des hommes ne le font pas. Évidemment là en caricature, au fil des siècles qui composent le Moyen Âge, les modes changent. Au 11e et 12e siècle, la mode est d'être rasé de près pour les seigneurs, alors que la barbe revient lentement à la mode à partir du 14e siècle. De même, on peut penser que les pratiques d'épilation varient beaucoup sans que les sources ne le reflètent forcément. Aujourd'hui, on sait que ça a un peu évolué également puisque de nombreux hommes s'épilent alors que de nombreuses femmes ne le font pas. Reste la question, pourquoi les femmes s'épilent-elles Henri de Monteville est catégorique, afin d'être agréable aux hommes, les femmes s'enlèvent elles-mêmes le poil de leurs parties intimes. Ça laisse songeur et on pourrait longuement commenter cette phrase. L'épilation est le fait de la femme, elle ne le fait que pour l'homme et elle ne le fait que pour être agréable, un devoir qu'on lui impose elle doit être douce, physiquement comme moralement. Bref, ce que pointe avec Lucidité mondeville c'est ce que dénoncent aujourd'hui des auteurs comme Mona Cholet. L'épilation est l'un des grands symboles de la domination masculine sur le corps des femmes. Un corps érotisé avec les parties intimes soumises au désir de l'homme, on doit être agréable. Une domination qui est d'autant plus efficace qu'elle est indirecte. Les femmes s'enlèvent elles-mêmes les poils sans que personne ne les y force, sinon, la pression sociale. On comprend mieux pourquoi de nombreuses femmes font aujourd'hui du refus de s'épiler un puissant symbole d'émancipation. Cela revient à la fois à se détacher des normes sociales et à refuser de faire de son corps un objet construit par un désir masculin et au passage de faire des économies et de s'épargner des grimaces de douleur. L'épilation, ça fait mal, alors imaginez un peu une crème… Au piment, hein, au piment. Bon, cela dit, on est quand même curieux pour le sang de chauve-souris. Un ou une volontaire pour essayer de nous faire un petit rapport Quelqu'un dans la salle Ici Rien Vous Vous Vous Bon, ok. Allez, c'est fini pour aujourd'hui. Je suis Laurent Turcot de l'Histoire nous le dira. Et si vous voulez nous aider, ben allez cliquer sur le petit lien en dessous, le Patreon. Vous pouvez encore laisser des commentaires ou un petit pouce comme ça. Wow, pas trop, comme ça, juste là, par en l'air. Allez, je suis Laurent Turcot.